Bienvenue dans la commune de Vielsalm, au bord du lac de Doyard. C'est toujours un plaisir de se perdre dans cette magnifique région de la province de Luxembourg. Thibault a 29 ans et gère une petite ferme laitière, mais non moins importante, de la coopérative Biomilk.be, le principal fournisseur de produits laitiers bio de l'Aise. C'était la ferme de ma grand-mère. J'ai fait des études de bio-ingénieur spécialisé en sciences agronomiques. J'ai toujours été, depuis que je suis petit, assez attiré par le métier, et donc je suis agriculteur euh, depuis 2015. Il y a 41 vaches laitières pour l'instant sur la ferme. Grâce à la coopérative belge Biomilic.be, un petit laitier comme Thibault a la garantie que son lait sera vendu à un prix juste. Deleuze s'y engage en achetant la moitié de sa production laitière. La collaboration avec Deleuze permet d'offrir une sécurité financière, mais également logistique à la coopérative MioMilk. Ça permet d'offrir du travail à des gens dans la région et euh, cela permet d'offrir un produit au consommateur belge qui est local. C'est une collaboration win, win, win, win, et même plus, je pense. Ce que les vaches mangent se retrouve dans leur lait. Disposer de grands pâturages est donc très important pour un agriculteur biologique. Les vaches qui y pèsent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 plus d'acide gras polyinsaturé de manière globale, moins d'acide gras saturé. Pour Thibault, le bien-être de ses vaches est essentiel. Il n'est donc pas étonnant qu'il applique le cahier des charges bio. Et il ne s'arrête pas là. J'aime pouvoir sortir les vaches très tôt au printemps. C'est assez peu courant dans la région de commencer les pâturages aussi tôt, mais je trouve ça d'abord très agréable. Je pense que c'est un plus pour mes vaches euh, au niveau de leur moral également.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 Ça reste quand même une valeur suivante après le repas. Hein. Tout le lait bio Deleuze provient de la coopérative biomilk.be. 100% équitable, 100% belge et 100% bio. Retrouvez-le dans votre supermarché Deleuze ou surfez sur Deleuze.be pour plus d'infos.